Bonjour, c'est Franck de Creolinium, Bienvenue dans mon atelier pour ce troisième vlog, le vlog de mars 2017. Alors, je vais commencer ce troisième vlog par des remerciements. Alors, je vais faire rapide, ça sert à rien de s'étaler. Euh, en premier lieu, je voudrais remercier Rodolphe, Rodolphe Barman, pour euh, le permis de construire. Donc, Rodolphe m'a fait l'intégralité du dossier du permis de construire. Il a été accepté. Donc, un grand merci, Rodolphe. Ensuite, je voudrais remercier Pierrot Bose pour euh, l'entretien téléphonique au sujet du PLU de, mon, de ma localité. Savoir si je pouvais construire ou pas et compagnie. Donc, Pierrot, un grand merci. Ensuite, je voudrais remercier RM Bois pour le stylo, enfin les stylos qu'il m'a envoyés. Ma mère a gagné un stylo sur sa page Facebook. Donc, euh, j'ai reçu les stylos à la maison, ma mère en a eu un, hein, j'en ai eu un. Ils sont magnifiques, un grand merci. Je voudrais remercier aussi Ludwig de la page Facebook Do It Yourself Zone. Il m'a fait mon logo quasiment en intégralité. Donc un grand merci à toi Ludwig. c'est très très sympa, tu m'as enlevé une sacrée épine du pied. Ensuite euh, Sébastien Fouché pour la partie haute du logo, le rabot coupé en deux, vous savez avec les queues bah ben, Ça c'est lui, un grand merci à Sébastien. Ensuite, je vais tous vous remercier les 3700 abonnés de la chaîne YouTube, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est bien, c'est cool. Euh, les 1500 abonnés sur la page Facebook, ça c'est un peu moins important. Je communique un petit peu plus sur YouTube, je trouve ça vachement plus sympa. Euh, ensuite, euh, on va revenir sur les parties euh, à proprement parler de l'atelier. La fibre optique arrive, on f... elle était prévue pour mars 2017. Elle sera mise en service début avril 2017, le 4 pour être précis. Donc, attendez-vous à voir les lives euh, très très bientôt. Donc, une session d'une heure ou deux heures, euh, pas par jour, parce que c'est impossible à tenir. Euh, J'annoncerai ça en avance sur la page Facebook. Vous pourrez vous connecter sur ma chaîne YouTube. Vous verrez, vous pourrez interagir en direct avec moi, avec le chat et tout ce qui va bien. Ensuite, eh ben. Euh le gros du pavé pour l'année 2017, c'est le rocking chair. Alors, c'est une avant-première. Vous allez voir ça forcément deux ou trois jours avant la vidéo de dimanche matin. Ça avance, ça avance tout doucement. Les patins, les rockers, enfin vous appelez ça comme vous voulez. C'est plus long que ce que je pensais. Il y a des contraintes techniques que ben, je n'avais pas tout, tout vu donc ça, bah, je suis en train de cogiter pour résoudre des problèmes que je ne connaissais pas avant donc euh, finalement ça prend un petit peu de retard mais bon vous voyez c'est quand même pas mal ensuite euh, je vais lancer la foire aux questions j'avais repoussé de deux à un ou deux mois donc c'est le moment donc vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez commencez déjà à réfléchir à vos questions je mettrai euh, l'annonce de la vidéo pour la foire aux questions euh, très bientôt donc je pense que là ça se fera la, la semaine prochaine euh, si tout se passe bien si mon employeur me laisse un petit peu respirer euh, sinon un petit message à passer euh, les alors je le répète vous allez le voir euh, dans les vidéos il ya nous les petits youtubeurs, heures vous connaît un paquet on se connaît à peu près tous euh, on se pose des questions quant à les guignols, enfin les guignols, les personnes qui mettent des petits pouces rouges. Alors, on n'est pas contre des pouces rouges, au contraire, si on fait des conneries, on mérite des pouces rouges, il hein, n'y a pas de souci. Euh, mon langage mérite des pouces rouges, il n'y a pas de problème, j'en Je, suis complètement conscient. Mais si on ne nous dit pas pourquoi on nous met des pouces rouges, on ne saura jamais ce qu'il faut rectifier, si on doit rectifier le tir ou pas. Donc euh, si vous mettez un pouce rouge, essayez de nous expliquer, ça prend deux secondes c'est pas plus dur que ça si vous savez mettre un pouce rouge vous savez, vous savez forcément mettre un petit commentaire moins que vous soyez complètement... Euh... Ben, bref. donc n'hésitez pas à mettre un commentaire même négatif on apprend de ses erreurs autre message si quelqu'un se trouve dans, en Moselle avec une pelleteuse par exemple, une mini-pelle ou une compagnie s'il si veut se faire plaisir à venir faire des gros trous dans mon terrain c'est avec grand plaisir que je l'accueille voilà et si quelqu'un a des parpaings place à remorque c'est pareil, je les accueille volontiers les parpaings je, je, je, je les aimerais comme si c'était mes gamins donc faites vous plaisir si vous avez des parpaings, enfin tout du matériau enfin bon, je rigole hein. euh, si vous connaissez quelqu'un qui a une poquelin, enfin une pelle, une pelteuse euh, une mini pelle pour venir dans mon terrain pour creuser euh, ça serait bien sympa donc n'hésitez pas parlez-en autour de vous si ça peut rendre service, ça serait quand même bien cool. Euh, ça permettrait de faire des trucs de dingue. Encore une fois, j'ai un gros projet après ça, mais je, je ne dis rien pour l'instant. C'est juste pour vous faire languir. Ce troisième vlog est maintenant terminé. J'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques positives ou négatives, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires. Euh, un petit pouce bleu éventuellement ou un petit pouce rouge si ça vous fait plaisir. Euh, partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez avec ma chaîne. Faites tourner. Il faut que ça sache. Euh, Sinon, à bientôt les amis, c'était Franck de Créolinium.